Découvrons ensemble ce que nos ambassadeurs vont recevoir à la maison. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On est ici avec François de chez SMEG, bonjour François. Bonjour Thomas. On est dans les partenaires des ambassadeurs Defitec 2019-2020. Alors, vous avez déjà vu les teasers du programme. C'est très simple, trois ambassadeurs vont recevoir un total de 20 000 euros de, de cadeaux, surtout de produits, pour pouvoir commenter sur vos réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, faire des vidéos avec moi, vraiment donner une review produit. Alors ici, on est avec SMEG. Quels sont les produits que SMEG va mettre à disposition des trois ambassadeurs. On rappelle qu'on met les mêmes produits pour les trois ambassadeurs. Exactement. Comme ça, ils vont vraiment avoir trois, trois sentiments différents, trois reviews. Alors explique-nous tout d'abord le premier produit. Alors le premier produit c'est celui-ci donc c'est le Slow Juicer c'est un appareil haut de gamme qui vous permet de faire un tas de, de, de, de jus de jus d'herbe de carpaccio de de comment dirais-je de, de jus de fruits aussi de jus de tout de fruits également, hein, des jus verts hein, à la base de jus verts alors donc, Slow Juicer juste pour bien préciser c'est également extracteur de jus donc On ne le confond pas avec une centrifugeuse. Centrifugeuse qui est donc comment on centrifuge des fruits euh, rapidement. Là, on est sur quelque chose de très lent. Je pense qu'on est entre, entre 45 et 48 tours minutes. Exactement. OK, très hygiénique. Ce que j'aime préciser là dessus, c'est que c'est hyper facile d'entretien. Parce que c'est vrai que sur les, les centrifugeuses, on met beau, des là. groseilles dedans. Vous avez des déchets partout. Là, c'est super exactement. facile. Exactement. Ici, François, donc on est sur un appareil qui vaut 499 900. euros. Exactement. Donc, c'est une très très belle pièce ce que j'aimerais préciser on en a parlé juste avant tu m'en as parlé donc la vis est en ulten ceci est en triton donc tout ça est hygiénique très facile voilà. d'entretien mais surtout ça fait partie et c'est ça en fait un peu le plaisir d'une gamme années 50 qui est derrière nous donc explique nous un petit peu cette gamme années 50. Alors, cette gamme années 50 est partie, en fait, de la création au départ de nos frigos années 50. Les fameux hein, FAB, tout à fait. Et puis, et sont arrivés, finalement, l'idée de présenter un ensemble de petits électroménagers accompagnant cette gamme, à savoir d'abord les sept petits déjeuners, tels que vous avez les bouloirs, comme ici, vous avez les percolateurs, vous avez les toasters, vous avez le presse agrumes vous avez les mixeurs plongeants, vous avez les robots, de, les présents, cuisine, les robots de cuisine, bien entendu toujours dans le cadre de cette, euh, cet esprit euh, santé et euh, les machines à café expresso viennent encore compléter cette gamme dans le futur avec d'autres appareils mais donc on réservera la surprise pour le futur et si vous voulez voir il y a évidemment des nouvelles couleurs et vous pourrez découvrir également une vidéo qu'on a réalisé qu'on a réalisé en magasin sur les produits dolce gabbana parce qu'évidemment les italiens font pas tout comme les autres Donc au lieu de produire simplement des couleurs spécifiques ils ont été au delà donc ils ont dessiné des produits donc voilà l'extracteur de jus il sera peut-être chez vous cher ambassadeur vous allez pouvoir avoir cette merveille et ce produit haut de gamme à la maison mais je sais que smeg ainsi que, que Geert, le patron de Smeg, a réservé de très très grosses surprises aux ambassadeurs. On va vite aller voir ça au siège social à Purse. François, on est devant la bête du programme ambassadeur, l'innovation, donc le, le futur vraiment dans nos cuisines. Explique-nous en quelques mots, c'est quoi ce produit que les trois ambassadeurs vont recevoir Alors, il s'agit d'un blast-shealer. C'est un appareil utilisé par les, les, les grands chefs donc on va vous apporter finalement un, un, un, un, une cuisine étoilée chez vous donc c'est un appareil excuse moi qui permet de réfrigérer ok ouais. donc il peut mettre à 3 degrés choquer dans le froid donc aller jusqu'à moins 30 degrés donc, pour les pâtissiers, etc., tout ça, on peut le faire. Il permet de, de frapper des bouteilles très rapidement, très rapidement frapper des bouteilles de vin, bouteilles. de mousse. Il y a même un programme automatique qui permet de le faire. Alors, François, tu voulais m'expliquer une fonction au niveau d'une lasagne. Si, par exemple, j'ai fait ma lasagne euh, euh, dimanche, lundi, j'ai une grosse journée, je sais que je vais rentrer à 20 h Qu'est-ce que peut m'apporter ce Blast Shiller Alors, ce qu'il peut t'apporter, c'est une facilité, à savoir que ta lasagne, tu vas pouvoir la mettre dans le Blast Shiller à 3 degrés donc sur cette fonction aussi programmer l'heure à laquelle tu souhaites souper passer à table et l'appareil va lui-même monter à 75 degrés en température pour avoir ta lasagne prête donc au ça moment veut durée. dire qu'il va conserver de manière optimale ma lasagne mes aliments la couleur des aliments et en fait il va vraiment me tenir une journée donc je n'aurai aucune J'aurais pas brisé la chaîne de froid. J'aurais pas choqué l'aliment avec du chaud le mettre au micro-ondes rapidement. J'aurais vraiment eu, en fait, une, pas une décongélation, mais une façon de réchauffer de manière douce. douce en fait. Exactement. Tout donc, en fait. c'est un appareil multifonction, ultra innovant. J'aime rappeler que c'est un très, très bel appareil car on est à plus de 3000 euros. C'est donc la, le chef à domicile. Avoir à ce Blast Chiller chez vous, c'est bénéficier, pour résumer, d'un réfrigérateur d'un surgélateur, d'un super surgélateur qui descend jusque moins -30, 30 en train de choquer les bouteilles, qui paye également levage des pâtes, four basse température, aussi cuisson avec sonde pour la basse température et qui vous permet de programmer des choses, c'est-à-dire de mettre une lasagne cuite la journée. Elle vous maintient comme un frigo et le soir vous réchauffe. Donc, c'est ultra complet et complètement nouveau dans le monde de l'électroménager. C'est pour ça que tu voulais avoir des avis d'ambassadeur dessus. C'est très important pour nous, tout à fait complètement inox dedans et là il a encore à moins 10 degrés c'est assez impressionnant et je trouve relativement silencieux comme appareil en plus donc euh, voilà ce que les ambassadeurs vont pouvoir recevoir chez eux et nous avons hâte bien, bien entendu d'avoir tous les avis des ambassadeurs au quotidien sur ces appareils là afin de pouvoir les partager sur nos réseaux sociaux bien évidemment Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez participer au programme Ambassadeur, tout le lien est sur le blog. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à François, à Charlotte et à Guerre de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao